On est derrière l'intérieur. Merci, Merci à la partie Doré. Maintenant, nous allons accueillir le président du comité régional Handisport, M. Jean-Claude Lucie. Bonjour à tous et à toutes je suis donc Jean-Claude Bussi président du comité anti-sport de, de Martinique euh, très heureux d'être ici euh, parmi vous aujourd'hui euh, ben, Cathy tu la couper les armes sur les pieds parce que c'est justement <rire> ce dont je voulais vraiment euh, le plus parler je euh, suis ben, très ému de voir euh, que enfin euh, les vœux que je prononçais souvent qui euh, que la Martinique au niveau du tissu euh, économique rejoignent euh, le monde sportif et anti-sportif, ça y est, c'est enfin faire, on a fait le, le premier pas. Euh, J'espère vraiment qu'il y en aura plein d'autres. C'est vrai que c'est exceptionnel de voir qu'enfin, euh, au lieu de faire donner euh, des subventions, pas des subventions, payer la gestion ou pas, d'un coup on se dit « non, moi je vais participer à une aventure euh, et je vais y croire et je vais vraiment mettre les moyens. » Et ça, vraiment, c'est un truc qui est important pour nous. Et depuis quelques années, justement, au comité, c'était un petit peu d'inverser un peu la tendance. Souvent, notre comité avait un petit peu de tendance, au tout début en tout cas, euh, de pouvoir euh, demander de subventions et puis avancer comme ça, une sorte d'aide pour lancer un peu la machine. Mais pour moi, le, le vrai challenge, c'est quand tout d'un coup, on oublie l'aide et qu'on devient partenaire à part égale avec le tissu économique et tout ça. Et là, on va vraiment qu'on est porté par la partie. Moi, je rêve que. Pardon, je mais euh, je vois que des 113 même en défense et en, en publicité, c'est quasiment les seuls. Euh, quand je demande euh, au cas que les autres, là, de me mettre un petit peu en avant, parce que j'ai besoin de montrer aux jeunes euh, qu'être en ce n'est pas un problème, ce n'est pas une tâche. Et puis au contraire, nous sommes porteurs d'une force. Euh, L'année dernière, euh, aux Jeux paralympiques, c'était incassable. C'était un petit peu ça, l'idée qui était euh, lancée pour Tokyo. Incassable. Bon, c'est un peu compliqué comme mot mais, mais, euh, mais c'est vraiment ça, en fait, finalement, l'idée. C'est que toute l'équipe handisportive et par, euh, la vie qui porte là-bas, euh, vous avez la capacité de rebondir, de ne pas rester sur, euh, le, sur on va dire, ce qui vous est arrivé, que ce soit la naissance ou pas, hein, la, je dis, des victimes, mais... Euh, je veux dire, voilà vraiment que l'handicap dépasse un peu l'origine du handicap. C'est vraiment un état d'esprit comment on peut dépasser notre état de base et finalement... Nous autres, on peut avoir des médailles comme de tout le monde. Mandy, François, il y a montré la voie. Euh, a, on a une médaille d'or, euh, on espère en avoir plein d'autres grâce à vous. Vous allez pouvoir revenir avec des t-shirts avec plein de médailles d'or dessus. Non vraiment, euh, au-delà même des performances, c'est surtout euh, montrer qu'on est capable de le faire, euh, de vous dépasser, prendre plaisir à le faire. Ça reste un sport, on est bien d'accord. C'est surtout euh, un, un sport. Euh, on se dépasse soi-même, et on montre un peu l'exemple aux Andy et aussitôt aux autres. Euh, tout à l'heure, on disait que l'exemple c'est si simple, on a, on a besoin d'être en plein, on disait Cathy, on a besoin de montrer qu'on peut le faire. Euh, le cabinet a cru en vous, les, les institutions croient aussi en vous, nous euh, étions tous un petit peu de, de vous porter, mais euh, là, vraiment, je me dis, le plus important c'est d'y aller, d'y croire, et de, de montrer à la Martinique qu'on ben, en vie, en vie être handi, euh, handi sportif, être paralympique, peu importe. Euh, être handi, c'est pas seulement euh, voilà, euh, un état comme certains pourraient nous voir, mais montrer que nous sommes exactement des sportifs, à part entière comme les autres. Donc encore bravo cabinet, merci pour votre soutien. Et puis je vous dis les gars, bah, la médaille d'or euh, sinon rien. <rires> <rires> <rires> Et bien après. Euh... Euh, euh, chacune euh, émouvante, hein, je crois, avec euh, les histoires, les parcours, et surtout on entend aussi la solidarité que de celles euh, et ceux qui vous accompagnent et qui vous ont accompagné également devant euh, euh, tout, toute cette aventure qui ne fait que commencer, ma enfin, Nous allons euh, maintenant accueillir madame Alain Gaël, présidente de la BAF ainsi que notre maître d'armes, M. Marley-Miguel. Il est là, M. Marley. M. Marley, il est là. là, car de toute façon, on attend, notre journée ne fait que commencer, donc encore merci à vous pour votre présence, à toutes et à tous. Donc voilà, M. Marnier nous rejoint. Donc M. Marnier, notre maître d'armes de Niplon du Lamentin, et évidemment, Cédric Giraud. Et oui, il y a des surprises aujourd'hui, et pas des moindres. Pour remettre à Cédric son équipement d'esprit. Puisqu'il faut euh, lier la parole aux actes, hein, puisque nous savons très bien que dans le cadre de compétition, nous avons besoin aussi de moyens financiers. D'accord? Allez. Thank <laughs> you. si deve il protocollo questo che si de Je veux parler de Je de c'est de alors il y a deux ça parce que au niveau de la compétition, il faut qu'il un euh, sur la piste, et deux ans, une année et une année de rechange. S'il n'a pas des deux ordres, il a un Donc il est important qu'il est payé à l'endroit. La cuillère de protection, la cuillère de protection qui est, qui est utilisée et à 800 tonnes pour ceux qui veulent que la est, on est à 200 tonnes près de Général. Donc ça protège vraiment de, de les chocs qu'il peut y avoir. Il n'a pas tout ouvert, parce qu'il y a des épées qui sont certainement dans l'autre poche. Et comme il n'est pas habitué à ouvrir le côté, ici si demain il sera qu'il y a deux portes et qu'il faut ouvrir les deux portes. Comme on dit, il y a la motivation et l'équipement de quoi faire un bon parcours. Merci infiniment. Donc avant de, de passer à une petite démonstration euh, euh, d'escrime par, euh, par le maître d'armes, hein, en, en la personne de Monsieur marie Miguel, nous allons passer à une petite animation musicale pour pouvoir empioncer la journée encore une fois. Merci. Fred. Là au vent, te C'est ça ou Je te donne Hein?